Il n'a pas assez de temps pour uh, continuer le débat, donc je pense qu'il faut passer aux déclarations de députés Et la première déclaration de député de ce matin va à... Ah, le député d'Humber River Black Creek. À une déclaration de député ce matin. Merci, Monsieur le Président. Vous savez ce qui manque dans le discours autour de ce gouvernement? l'idée de chip sur la crise du, de l'assurance en Ontario. Il y a eu plus, une réduction de 70 dans le trafic, mais on a les taux d'assurance les plus élevés. Ce le gouvernement a laissé qu'on laisse. 6,7 milliards de dollars qu'ils ont fait quand tout le monde a eu des difficultés. Les taux d'assurance automobile ont continué à augmenter. Y a-t-il du leadership de ce gouvernement Non. Ils faisaient des relations publiques. Les petites entreprises qui ont des difficultés à maintenir leur entreprise, assurée, que les primes ont augmenté de 2 ou 3 Les entreprises étaient fermées, il n'y avait personne, mais les tarifs ont triplé pour assurer qu'il y ait des profits. Après, tout ce que les petites entreprises ont fait, est-ce qu'on a réduit l'assurance commerciale Rien. Ça a coûté coût des maisons. Est-ce que le gouvernement a fait des gestes Non. Toute industrie sont sur le point de s'effondrer, mais le gouvernement a fait rire. Après 50 euh, années de service, Burlington Taxi, par exemple, va fermer parce qu'il a trop d'assurance. Et il y a souvent beaucoup d'établissements de, de, de musique et de divertissement qui vont fermer. Je soulève la question d'assurance. et ce que j'ai, c'est du silence. Il y a une crise dans le domaine d'assurance et ce gouvernement doit juste soit répondre, soit euh, se mettre de côté. Merci. Déclaration de député suivante, député de Bruce, Bruce gray Owenson. Et il y a Warrentonville qui a décédé après presque cinq ans de faire beaucoup de service. Je veux donner mes condoléances à la municipalité de South Bruce, la personne, les populations de Wharton et des gens du pays de la perte de cette icône canadienne. J'ai passé beaucoup de temps à Wharton et je me souviens de ce jour la marmotte et j'étais directeur quand, euh, de l'événement en 99 la première fois où le premier, la première marmotte est décédée. will est quelqu'un, un, un icône très aimé, et les gens se, se, se rassemblent pour célébrer la journée de la marmotte. Si on va voir et, et attendre voir si, si la marmotte va voir son ombre pour savoir si ça continue. Et il, il y a, uh, a Punxsutawneyfield, Jimmy the Groundhog, Danford Days, Stanley, like -check, et Balls Out Bill. Wyrton Will Willie aussi spécial comme cette personne, mais le seul animal qui fait des prognosis qui est un albino. Et donc, on veut euh, se, se, le savoir. Pour le groupe d'amis et le journaliste McKenzie qui a cherché, qui a trouvé une, cherché une marmotte, et le reste, c'est l'histoire. Aujourd'hui, plus de 61. Wired continue à célébrer cet événement qui est transmis à travers le monde. L'événement, c'est un témoignage à la population de Wired et d'esprit des petites villes de l'Ontario. Le premier ministre Ford est allé à deux fois, le seul premier ministre qui était présent. Et je sais qu'il est, il est impressionnant avec l'amitié des gens de la circonscription de Bruce Grayons. J'espère que tout le monde qui écoute va vous voir euh, le 2 février si la marmotte va avoir sa, son ombre ou pas. Merci à Warrington Billy. Déclaration députée suivante à la députée de London Finch. Merci. Les gens de London trouvent difficile de trouver un endroit abordable pour vivre. Le coût moyen de la, le loyer a augmenté de 70 80 des gens ne peuvent pas payer le loyer et des itinérants à London meurent à un taux in sans précédent d'une personne par semaine cette année. Il y a une crise du logement, les coûts du logement sont faramineux. Et un consulat dit Je suis un aîné et je ne peux pas payer le coût des appartements à London. Le logement avec des soutiens n'est pas euh, possible pour moi parce qu'il y a des listes d'attente. Je serais poussé à l'itinérance. Ce n'est pas juste les locataires. Il y a des propriétaires qui ont des revenus limités, qui ne peuvent pas payer les rénovations et qui ne peuvent pas vendre parce que le coût de vendre c'est trop élevé. Et il y a 3 000 euh, logements euh, abordables qui manquent à London et la société canadienne de l'hypothèque du logement a dit que 30... In... Euh, euh, qu'il y a seulement euh, 30 logements par euh, 1 locataires qui gagnent moins de 36 000 dollars. Je demande à ce gouvernement quel est leur plan pour maintenir des gens comme les gens de ma circonscription afin qu'ils puissent avoir un toit sur leur tête. Merci. La déclaration suivante du, du député, c'est le député de Marconioumville. Merci, Monsieur le Président. La protection de nos proches et assurer que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent est au centre de tout ce que notre gouvernement fait. En mars, notre gouvernement a fait un investissement historique à 80 projets de soins de longue durée partout en Ontario. Il y inclut un dans ma circonscription de Markham University. Ce mois, j'étais très content d'avoir une cérémonie d'inauguration du campus de soins pour les aînés avec le ministre euh, au servi, des services aux aînés et de l'accessibilité, député de Scarborough à J'étais très fier d'appuyer 116 nouvelles places dans un foyer de soins de longue durée que ce campus va offrir à nos aînés. De plus, un centre de soins de longue durée. Le campus des aînés va inclure aussi un établissement de formation des préposés et une unité de vie juste à côté. On va des mises en chantier. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à livrer notre engagement de livrer des foyers 30 000 places en, de soins de longue durée d'ici 2021. Après des décennies d'inaction du gouvernement précédent, ce sera notre gouvernement qui va réparer les choses dans le domaine des soins de longue durée et qui s'assurera que les aînés reçoivent les qualités, les services de qualité qu'ils méritent maintenant et dans l'avenir. Merci. Merci la déclaration de député suivante, c'est la députée de l'Université de Rosedale. Merci. Il y a beaucoup de travailleurs blessés qui passent beaucoup d'années euh, à attendre le euh, dédommagement de la SASPAT. Une de ces personnes c'est Donald, un homme de 5, 64 ans qui a le cancer euh, laryngeal et d'autres euh, aussi une maladie pulmonaire et des maladies qu'il a attrapées dans son travail et travaille dans le, la construction et il a été exposé à l'amiante aussi bien que la poussière de la silice et beaucoup, ce qui a amené à beaucoup d'autres euh, euh, d'autres euh, produits cancéreux. Mais ça a pris la SASPAT 11 ans à savoir qu'il est et pendant ce temps-là, cependant, il a perdu sa maison. La lutte n'est pas terminée. La SASPAT a déterminé que Donald avait un emploi et a réduit ses paiements parce qu'il disait qu'il pouvait conduire comme chauffeur d'autobus. Si vous ne connaissez pas la détermination de la SASPAT, c'est quand la SASPAT prétend un travailleur a un emploi qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas l'avoir afin de réduire et éliminer leurs prestations. Ce gouvernement a conçu la SASPAT pour protéger les employeurs, pas pour aider les travailleurs blessés. Et ce gouvernement rend la SASPAD pire avec le projet de loi 27, envoyant de l'argent aux employés plutôt que de donner aux travailleurs blessés qui sont admissibles. Je demande à ce gouvernement de changer ça pour aider les gens comme O'Donnell et les travailleurs blessés dans toute la province. Merci. La déclaration du député, député de Chatham-Kent-Limington. Merci. Le 26 août, dans ma Chatham-Kent-Limington, uh, une explosion de, de gaz a réduit un quartier au centre-ville et c'était causé parce qu'il y avait du suffit d'hydrogène de beaucoup de puits qui sont abandonnés. 2 résidents de la communauté Wake Lake Strong, avaient, euh, ont eu des dommages, mais heureusement, personne n'est décédé. Mais 38 entreprises et 68 résidents ont été touchés. Et on a... Euh, on a installé de l'équipement pour voir s'il y a des problèmes et on a découvert trois autres fuites et, et ce, on donne du confort aux résidents qui restent, qui n'ont pas été évacués, mais qui sont sur, sur le qui-vive. Le gouvernement continue à appliquer euh, une approche collaborative pour la ministre de Chatham Kent et Whitley euh, est une communauté très forte dans le temps de tragédie. Je suis reconnaissant du renforcement du premier ministre Ford, du premier ministre Rickford et le personnel du ministère euh, du Développement du Nord, des mines et des richesses naturelle. Et on a de l'aide de 2 millions de dollars sur une base quotidienne. Et le 17 novembre, le ministre Rick va annoncer euh, de un, un investissement supplémentaire de, euh, de 3,8 milliards pour un total de plus de 5 millions. Merci. Déclaration de député de, de Brampton-West. Merci, M. le Président. J'aimerais commencer en donnant ma pensée aux familles qui sont touchées par les inondations dans la, Colombie, dans la province de la Colombie-Britannique. Il y a eu beaucoup d'inondations. Il y a eu des évacuations dans la région d'Abbotsford. Les forces armées canadiennes ont été déployées pour aider des résidents de la région. Le 17 novembre, la Colombie-Britannique a déclaré un état d'urgence à cause des de, de fermetures d'autoroutes, aussi bien que des glissements de terrain et, et donc ce qui a touché beaucoup de gens de la Colombie-Britannique. Pendant cette période difficile, on devrait être en solidarité avec nos uh, uh, collègues canadiens. Et si vous avez des familles qui vivent dans la région, je recommande de vérifier s'ils sont bien et de faire des dons pour les aider. Encore une fois, ce désastre naturel a causé beaucoup de souffrance pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes et ça nous réchauffe le cœur de voir que la communauté se rassemble pour s'entraider. Merci, Monsieur le Président. Merci, beaucoup, Merci beaucoup, beaucoup, déclaration de député. Le député de windsor Tecumseh. Il y a 26 jours, jusqu'à Noël, et le premier euh, Président me dit, « Et quand un poème ?»« Oui, vous, le député de Winston-Compson. »« Eh bien, je dis, peut-être une déclaration de député. Pour vous, je peux le faire. Et tout ce que j'ai besoin, c'est d'un autre à 90 secondes. »« Ah non, » a dit le greffier et les gens à la table. « Nous avons un ordre du jour qui est censé nous maintenir à l'heure. Et, » et, à la table, je m'excuse, mais on n'a pas de temps supplémentaire pour les poèmes de Noël et des rimes de Noël. Mais moi, j'ai dit, pourquoi nous sommes tellement pointilleux Pourquoi pas s'amuser et un peu euh, de poésie dans cette chambre On a eu le premier euh, poète officiel, un jeune homme appelé Randel, et peut-être plus de poésie euh, qu'on aurait Arc. Les anges ont dit que ce n'est pas un poème à la table. Donc, si on avait du temps pour mettre la musique, on pourrait avoir une œuvre mineure. Alors, mes amis, essayez de vous souvenir ce temps magique comme les enfants à chaque décembre où tourner un rêve de Noël était possible et nos imaginations étaient vraiment... On ne pouvait pas s'arrêter. Mais juste un petit voyage et euh, vous pouvez l'entendre. La poésie a, a peut-être touché, et, et la, on sourit, et, et on a mis notre euh, arme verbale. Et euh, donc, ça a duré presque 90 secondes. Je dis au député de euh, windsor de si c'était vraiment euh, joyeux comme Noël. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Cette semaine, ça nous a rappelé que l'automne est bien, euh, l'hiver arrive, euh, comme euh, tous dans la province. Et dans ma circonscription de Nipissing-Pembroke, on va naviguer euh, les conditions de l'été dans les mois à venir et on a eu euh, des, des, des routes quand il y avait beaucoup de neige, des véhicules étaient coincés parce qu'on n'avait pas déneigé. La maintenance continue à améliorer. Il y a beaucoup plus de véhicules aujourd'hui que quand j'étais un jeune garçon. Plus de véhicules et plus d'occasions d'avoir des accidents. Et une chose qui n'a pas changé, c'est l'importance de la préparation. Le plus qu'on est préparé après euh, euh, pour euh, la les températures de Noël et les conditions de Noël, le mieux, c'est quand il y a du mauvais temps sur la route. J'encourage beaucoup de gens à s'assurer que mes pneus d'hiver sont en bonne condition et prêts à conduire. En plus d'être bien équipés, souvenez-vous qu'il n'y a pas de remplacement. Pour conduire selon les conditions. Euh, le vieux dicton, quand c'est l'hiver, conduisez comme l'hiver. C'est des conseils qu'on doit prendre au sérieux. Euh, maintenez aussi une trousse d'urgence parce qu'il y a euh, souvent des problèmes. Mais travaillons ensemble, tout soit possible pour que les autoroutes puissent être le plus sécuritaires possible cet hiver. Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin des déclarations des députés. Je suis heureux d'informer la Chambre que la page Sharin de Markham Unionville, euh, avec nous, il y a sa grand-mère, Mme Rajam et son grand-père, M. Ampilai et la mère Dawn de Vaughan. la page uh, to Park. To to de Canton uh, de mm -hmm. Bienvenue à Queen's Park. Understand the government house leader. Je crois que le leader parlementaire du gouvernement a euh, une annonce. Je demande le consentement unanime pour que les députés fassent des dégâts concernant le feu Harry Craig-Parrot. Cinq minutes pour l'opposition officielle, cinq minutes pour les indépendants et cinq minutes pour le gouvernement. M. Callan demande le contentement unanime pour les déclarations en souvenir du feu Harry Craig Parrot. Cinq minutes pour l'opposition officielle, cinq minutes pour les indépendants et, en tant que groupe et cinq minutes pour le gouvernement. Vous êtes d'accord. Accordé. Député de Windsor-Tecumseh. Euh, président, j'ai l'honneur de la part d'Andrea euh, Horvath et mes collègues du NPD de vous parler de Harry Craig Parlett, euh, qui est euh, d'origine modiste dans la petite, petite ville de Mitchell. Euh, pas le seul député euh, libéral, euh, un ancien président, et euh, également de Mitchell. Euh, Harry euh, avait. Grandit sur une ferme, euh, également une boutique de vêtements, et son fils euh, m'a dit qu'il euh, n'aurait jamais pu devenir dentiste s'il n'y avait pas eu un prêt qu'il a reçu de la famille Edolphur. Euh, Harry a dit euh, euh, comment il a mélangé sa politique, je ne sais pas, euh, mais euh, Harry Craig Parrott est décédé le même jour, le 2 juillet 19, 100, euh, 2019. Euh, il a épousé Isabelle, euh, son amie des euh, de Secondaire. secondaires. Euh, euh, après 56 ans, il, elle est décédée en 2003. Je l'ai rencontré, euh, Harry Parrott. Lorsqu'il était ministre de l'Environnement, je l'ai interviewé à l'époque du gouvernement de Bill Davis. Son adjoint à l'époque, c'était euh, Mme Eckers, qui est devenue députée conservateur et euh, ministre. Lorsque Harry est décédé, Janet a écrit que c'était l'un des meilleurs ministres de la Couronne jamais. Euh, ça avait été un privilège de travailler avec lui. Euh, il a dit que c'était vraiment un gentleman. Et bon nombre de, de politiciens euh, font semblant d'être dédiés au service au public, mais lui, c'était vrai. Bill Davis a noté le potentiel euh, de Harry lorsque, euh, en tant que ministre des collèges et des universités, il a euh, euh, fait face à un groupe d'étudiants manifestants. Et c'est là que le, M. Davis euh, lui a donné euh, le ministère de l'Environnement, croyant qu'il savait euh, traiter des questions difficiles. À l'époque, le gouvernement cherchait euh, des sites pour disposer des déchets euh, liquides. L'ex-libéral, leader libéral euh, Smith, euh, critiquait beaucoup euh, le gouvernement et il réussissait souvent à euh, énerver euh, Harry, Harry Potter. Et, et les critiques de Harry Warner euh, concernant les collèges et l'université euh, euh, l'ont tellement. Euh, embêté que Harry est venu du côté de l'opposition et a offert David la possibilité de sortir euh, pour régler euh, l'affaire euh, aux propositions qu'il a refusées. Vous savez, à l'époque, euh, on siégeait souvent la nuit, euh, le soir, et souvent on montait au bar pour euh, prendre un verre et puis regarder les match de hockey. Janet Hacker nous a dit qu'une fois, il y avait un, un late show, une discussion environnementale et Harry a mis en cause l'utilité d'être présent. Mais il s'est disputé euh, avec Janet Hacker de la valeur de ces late shows, simplement pour lui, c'était pour passer le temps, user le temps. Lorsqu'il est rentré, en rentrant chez lui, il passe... Euh, euh, il a demandé euh, aux gens euh, qu'il a rencontrés euh, au coin de et Wellesley euh, s'ils savaient qui était le ministre de l'Environnement et s'ils étaient au courant des grandes questions. Personne ne savait rien. Harry a décidé de ne pas euh, être candidat en 1980, ce qui a déçu euh, Bill Davis lorsque je demandais. Euh, Jean-Claude ancien oui, chef de il a dit qu'il qu est distingué, euh, euh, réfléchi et euh, au courant euh, des dossiers, mais il n'aimait pas euh, la rivalité politique et les moments où les ministres devaient défendre l'indéfensible. Janet Decker était d'accord. Elle a dit qu'il était dans la politique pour les bonnes raisons. Euh, il restait fidèle à ses principes. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer avec la passion et l'intégrité euh, que cela exigerait. Harry croyait au bon gouvernement, euh, éthique, euh, travailler pour la communauté, pour euh, la province. Il a dit euh, une fois euh, au dentiste qu'il a euh, perdu deux, trois, des, deux troisièmes de, ses sal, de son salaire. Euh, pour devenir député. Alors, c'était un homme euh, qui avait des principes. Il ne se prenait pas tellement au sérieux. Et en fait, il a été touché en 2017 lorsqu'on a nommé une station de pompage euh, en son nom. Dont sa ville natale de Mitchell. C'était important pour lui parce que c'était un, un, un élément de l'infrastructure municipale qui était très important. Dennis Timberl a été élu en 1971 avec 27 autres nouveaux députés conservateurs. Il se souvient de Harry qui se brossait les dents plusieurs fois par jour, comme tout bon dentiste. Et Janet Ecker euh, euh, dit que... Euh, euh, pas la peine de lui poser des questions euh, lorsqu'il euh, préfère se brosser les dents. Alors, euh, euh, Janet et Harry s'entendaient bien et chaque fois qu'il y avait des élections, chacun donnait deux dollars pour tarier euh, sur le résultat des élections euh, et cacher l'argent sous la statue de ce John McDonald dans la salle du cabinet. Après les retraite, euh, Harry a commencé à travailler avec euh, les chevaux euh, pure race. Euh, il a, après la mort de sa euh, femme, il a déménagé à Woodstock et il, euh, il s'est remarié. Ils avaient euh, vraiment des chevaux. Il s'est intéressé aux chevaux pure race et euh, il, était, il était très dévoué euh, Chevaux à sa famille et quatre jours après la mort de Harry, euh, son cheval préféré a gagné encore une fois, remportant une victoire qui a apporté 90 000 dollars les sommes que ce cheval a gagnées. Euh, depuis, euh, il y a eu plus de 210 000 dollars de euh, de Gain. Euh, Harry avait, est mort à l'âge de 94. Il avait de nombreux euh, enfants, euh, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous pensons à sa famille et tous écoutent euh, virtuellement d'à travers l'Ontario et même de Carolina du Nord. Lorsqu'il est décédé, William Rowe a écrit que le monde a besoin de plus de Harry. Parrot, et nous sommes tous d'accord avec cet avis. C'est un bon moment pour nous rappeler un ancien député euh, conservateur euh, ex, euh, exemplaire, Harry Parrot. Merci. Député d'Orléans, merci beaucoup, Président. J'ai l'honneur de prendre la parole pour euh, dire quelques mots sur Harry Parrott, euh, député de Oxford, euh, né ce jour, en 1925. Il a passé son enfance à Mitchell après les études secondaires et a commencé un nouveau chapitre. Il a assisté à l'Université de Toronto pour devenir dentiste. Sa passion pour la provision l'a amené à euh, faire euh, des études d'autres dentistes et Même s'il était orthodontiste, de il était toujours très enraciné dans la communauté, et souvent volontaire, bénévole. Son amour pour la communauté l'a amené à devenir candidat pour... Euh, euh, la commission des euh, services publics euh, de Woodstock, également la commission scolaire. En 1971, il a été élu député euh, pour la circonscription de Oxford dans le gouvernement Davis. Euh, il s'est décrit comme quelqu'un d'idéaliste, euh, un nouveau, qui aimait des fois être rebelle. Et après avoir envoyé des lettres difficiles à le ministre, il a appris à. Modérer un peu sa défense des intérêts de ses électeurs. Il dit que le changement se prend de la patience. En tant que golfeur, il a appris cette leçon et l'appliquer dans cette chambre. Après quelques années, il avait rédigé jusqu'à quelques 600 000 lettres pour ses électeurs Et après avoir été élu en 1975, il est devenu ministre des collèges et des universités. Il a gagné encore une fois en 1977 et a été nommé plus tard ministre de l'Environnement. Mais Harry il ne restait pas toujours dans le même endroit. Et même un appel personnel de la part de William Davis n'a pas convaincu Harry à être candidat encore une fois en 1981. Euh, sa femme était contente de l'avoir à la maison plus souvent. Après la retraite, euh, il est retourné à son amour pour les chevaux et euh, il a... Euh, joué le rôle d'un colonel de Kentucky. Dans sa 94e année, il est décédé euh, en 2019. Après sa mort, il a contribué, continue de contribuer à sa communauté. En octobre de cette année, euh, dirigé par sa femme Donna, la famille a donné 5000 dollars à l'hôpital Queensland en souvenir de Harry. Cela a été utilisé pour une douche accessible pour les patients de l'hôpital. Son fils Craig a expliqué à quel point l'hôpital est devenu important pour lui à cause des soins. Euh, qui lui ont été offerts. Il se sentait à l'aise dans cet hôpital, dit Craig. Nous savons qu'il faut beaucoup de temps pour représenter ses voisins dans cette chambre. Euh, le temps perdu avec la famille est euh, éloigné de nos passions. Et le cadeau le plus euh, important euh, qu'on peut donner, c'est son temps. Et c'était clair que Harry adorait sa communauté. Pour sa femme, dans ses enfants. Uh, Craig, uh, Nancy et Laurie, uh, they ses they they nombreux uh, uh, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Merci d'avoir partager Harry avec nous. <applaudissements> Député de Guelph. Merci, Président. J'ai l'honneur de prendre la parole uh, pour Harry rendre hommage à Harry Craig Parrott, ex-député conservateur et, et ministre. Et, uh, ministre. Et Merci pour son service. Merci également aux membres de sa famille qui nous écoutent. Il a été élu euh, député d'Oxford en 1971. Il a servi jusqu'en 1981. En 1975, il a été nommé ministre des collèges et des universités. Et en août 1978, il a été nommé le sixième ministre de l'Environnement de l'Ontario, en tant que ministre de l'Environnement, il a dirigé euh, les, les efforts pour contrer la, la pluie acide, y compris des ordonnances de contrôle sur l'écho à cause des, euh, des émissions des centrales de charbon. Et euh, euh, son projet de loi, uh, Phil Bill, uh, uh, a euh, lancé euh, la proposition le, le pollueur doit payer. Et euh, en tant que ministre de l'Environnement, il a fait un report à la Chambre concernant euh, les efforts de la Commission joint, conjointe internationale. Euh, concernant la protection des grands lacs, quelqu'un l'intervient peut dire euh, pourquoi vous parlez de cela depuis dix ans et comme un grand Canadien, euh, Harry a dit c'est à cause des États-Unis et la pollution que eux ils mettent dans les grands lacs. Et ici au Canada nous faisons de bonnes choses. Et Harry, d'après le London Free Press. Euh, était quelqu'un qui croyait qu'une personne peut amener des changements dans la société. Et sans aucun doute, Harry Parrott a modifié la société. Il a beaucoup laissé aux Ontariens. Ils peuvent en être fiers. Et merci à sa famille pour avoir partagé Harry avec nous. Merci, Président. Merci. Next, I'll recognize the member for Oxford. Député d'Oxford, merci, merci, merci beaucoup, Président. J'ai l'honneur d'avoir la possibilité de rendre hommage au service public du de, de, de Dr Harry Craig Parrott. Il a représenté Oxford, ici, dans l'Assemblée de 1971 à 1941. Il est décédé euh, le 2 juillet 2019 à l'âge euh, de 93 euh, ans. Et j'ai le plaisir de partager un peu sa contribution. Euh, euh, généreuse à la communauté, à la province. J'espère que la famille comprend à quel point il a joué un rôle important. Chaque famille de, de politiciens doit s'adapter. Euh, Lorsqu'un être cher est élu euh, au service public, ils sont souvent absents et lorsqu'ils sont chez eux, il y a souvent des appels, des lettres et nous ont parlé des milliers de lettres rédigées par Harry pour ses, ses électeurs. Leurs sacrifices euh, l'ont aidé à servir le public et nous n'oublions pas. Il s'est engagé à être député pendant dix ans, assez longtemps, pour apporter des modifications, pour changer des choses. Il a fait des, la différence non seulement euh, à Queens Park, mais également dans de nombreux postes à travers les années. Après avoir eu son diplôme de dentiste en 1947, euh, il a épousé euh, son ami d'enfance, de, Isabel Walker, également résidente. de Ils se sont installés à Woodstock. Et après, pendant 56 années de, de, de, de mariage, ils ont eu trois enfants. Leur travail euh, de famille à la maison a permis euh, à Harry de se dédier à ses devoirs de député. Euh, ils ont huit grands petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. il était dentiste et plus tard, autodentiste à Woodstock. Et pendant cette période, il était très impliqué dans la communauté. Il a commencé donc son service public. Il a été élu membre du conseil municipal pendant cinq ans. la commission scolaire, trois années, commission des services publics, trois ans, et il a été président de la Croix-Rouge d'Oxford County et chef de campagne pour l'entrée de Woodstock. Il a été membre de beaucoup de comités pour de nombreuses organisations caritatives, même lorsqu'il était tellement occupé. Il avait toujours du temps pour sa famille pour jouer au golf et pour travailler avec ses chevaux. Il était bien aimé et ça fait pa partie des de raisons euh, pour lesquelles euh, il a été élu euh, euh, trois fois. Et il est décrit comme quelqu'un de très décent, qui avait l'air très distingué, et il avait certainement euh, une présence. Il était fier de Oxford, et humble d'être représentant d'Oxford à Queen's Park pendant une discussion euh, il a un peu digressé, il a euh, parlé de sa construction, il a dit, je cite, c'est une ville excellente euh, qui représente fièrement au aussi bien que n'importe quelle circonscription, la colonne vertébrale euh, de l'histoire de cette province, son héritage agricole euh, et sa réputation est méritée. Et Harry était notre député lorsque le gouvernement a adopté la loi de restructuration du comté Oxford de 11 à 8 municipalités pour simplifier le gouvernement local. Il avait beaucoup de rôles pendant son service à la province. Il était membre de plusieurs comités, nommé ministre des collèges et des universités de 1975 à 1978. Président, il, a, il était également pour l'environnement Et donc, euh, euh, tout à fait euh, approprié qu'il a été nommé euh, ministre de l'Environnement entre 1978 et 1981. Ses politiques environnementales ont orienté la recherche d'un nouveau site d'enfouissement pour le comté d'Oxford. Et il n'a euh, pas quelque chose de populaire euh, à, à, chez lui. Et il trouvait que le compostage et autres, c'était des éléments importants pour le développement d'un ministère assez neuf. Euh, et euh, il y a eu une discussion en 1983 lorsqu'on a dit qu'en 1978, le docteur Parrett a été fier de rédiger un petit livre bleu sur la gestion des eaux euh, qui a été révisé euh, de nombreuses fois. Il y avait des lignes directrices, des critères pour la gestion de la qualité de l'eau. Le livre est toujours disponible sous forme numérique dans la collection de la bibliothèque parlementaire. Mitchell a reconnu Harry en 2017 nommant un poste de pompage pour lui. Il a pu assister à cette cérémonie avec sa famille. Et les nombreux hommages faits à Harry euh, suite à son décès, Janet Acker a écrit qu'elle tra qu avait travaillé pour euh, Harry lorsqu'il était ministre de l'Environnement. Il a dit, un euh, meilleur gentleman, un meilleur être humain, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'ai beaucoup appris de lui, non seulement concernant la vie, sinon comment être un véritable serviteur du public. Fin de citation, l'ex-député Norm Sterling a également euh, euh, remarqué qu'il avait tellement de respect pour Harry comme quelqu'un de généreux, intelligent, un plaisir de travailler avec lui. Euh, après le, son expérience dans l'Assemblée, il pensait tout, souvent au respect à l'exemple de Harry euh, qui était quelque chose à imiter. Moi-même, j'ai eu la chance de bénéficier du conseil de Harry. Lorsque je me préparais à être candidat, en 1995, euh, j'ai consulté Harry pour demander son conseil. Après tout, c'était lui l'expert. Il m'a dit qu'il y, y a deux femmes qu'il fallait que je rencontre et euh, qui pourraient m'aider à me faire élire. Il a même proposé de me présenter à ces deux femmes. C'est là qu'il m'a présenté à ces deux filles, Nancy et Laurie m'ont aidé dans ma première campagne. Vous allez dire peut-être qu'elles ont dirigé ma première campagne. Leur travail, leur expérience euh, appris euh, auprès de leur père, c'était très apprécié. J'ai lancé donc ma carrière dans le gouvernement provincial. Harry a toujours soutenu mes efforts et pouvait toujours me donner de bons conseils. Lorsque Isabelle est décédée en 2003, Harry a euh, euh, euh, fini par euh, euh, déménager à Camille, où elle a rencontré Donna Wood. Les deux aimaient beaucoup les chevaux, les courses de chevaux, et continuaient euh, de travailler euh, avec les chevaux pendant des années. Peu après son décès, euh, la famille a fait un don à l'hôpital Clinton. Euh, tous étaient là pour la présentation, pour une cause euh, très chère à, euh, à Don. Euh, et à, qui voulait garder l'hôpital dans la communauté à Harry parce qu'il a reçu des soins. Il a été élevé euh, à Oxford et puis sur la tête de Bruce. Nous sommes fiers de l'avoir eu pendant bien des années. Merci à la famille pour l'avoir soutenu. Euh, Oxford, c'est un lieu meilleur parce que Harry Parrott en a fait un, un endroit meilleur. Merci beaucoup, merci à la famille de Harry Parrott pour sa vie et pour euh, son service public.